une nouvelle capsule de 3 minutes pour changer de vie vous le savez c'est l'endroit idéal si vous voulez commencer à changer votre vie et à la faire passer à un niveau supérieur aujourd'hui j'ai envie de vous raconter deux histoires de vécu euh, que j'ai eu avec euh, voilà des, des euh, personnalités que j'aime beaucoup que je respecte alors la première c'est Tony Robbins, comme vous le savez, pour ceux qui m'ont suivi, j'adore ses formations. Je vais très souvent, au moins une à deux fois par an, assister à ses ré... séminaires. Et une fois j'assistais à ses séminaires, il racontait une épreuve par laquelle il était passé, qui était son divorce. Et il disait quand j'ai divorcé, euh, ça a été très dur de me séparer de mes enfants. J'avais trois enfants et puis du jour au lendemain, plus rien. Mes enfants se sont rangés du côté de leur mère, mes enfants, je les voyais de moins en moins, mes enfants euh, avaient, avaient décidé d'être moins disponibles pour moi et j'étais mal, j'étais vraiment très mal. Je me disais, comment ça J'ai dédié toute ma vie pour mes enfants pour me retrouver à la fin, seule. Et donc, un jour, il appelle ses enfants il dit, « J'ai besoin de vous voir parce que là, j'ai vraiment un grand problème. » Et donc, ils, ils partent ensemble au restaurant. Et ça, c'est du V qui nous l'a raconté à un séminaire. Il leur dit, « Voilà, je ne comprends pas. On a divorcé votre maman et moi, mais je n'ai pas arrêté. Mon rôle de papa ne s'est pas arrêté. Je continue à être votre père. Je continue à... Mais maintenant, mais toi, papa, c'est bon. Toi, tu es Tony Robbins, tu es coach, tu es grand, tu es fort. » « Maman, la pauvre, c'est que maman !» Et là, il s'est rendu compte, il s'est dit, wow, « Waouh, comment les gens, des fois, ils nous perçoivent d'une certaine manière et ils pensent qu'on n'a pas de besoin. » Et en réalité, il m'a dit, il nous a raconté, il les a regardés, il leur a dit, « Je suis peut-être Tony Robbins quand je travaille. » Mais en dehors de mes horaires de travail, je reste votre papa et je reste un être humain. Et j'ai besoin de votre attention, j'ai besoin de votre amour, j'ai besoin de votre présence. Oh papa, désolé, on ne pensait pas, je te jure, on n'a pas fait exprès, bien sûr. Et ce jour-là, ils l'ont entouré de câlins, de bisous, ils ont pleuré ensemble et ça a été un moment très émouvant. Et j'en ai tiré la conclusion suivante, c'est que des fois c'est vrai, on n'exprime ne, pas clairement nos besoins on a l'impression qu'ils sont tellement évidents que l'autre est censé le voir, le comprendre et surtout venir nous l'offrir sur un plateau d'or. Ça, ça a été ma première leçon. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, j'exprime je, mes besoins, mais je vais le faire encore plus en profondeur. De manière à quand même l'autre, c'est comme si on lui met entre les mains un GPS pour le faire aboutir à une relation épanouissante avec nous. Ça peut être un collaborateur, un patron, un, des parents, des enfants, un mari. Et la deuxième histoire, celle-là, où accrochez-vous bien si vous êtes debout, installez-vous parce que ça, it was shaking for me. C'était vraiment une histoire. Donc, j'étais à Montréal et je suivis une formation avec deux monstres de coaching qui sont Robert Diltz et Stéphane Gilligan. Et ces personnages sont très, pour moi, énormes et grands à mes yeux. Parce que normalement, quand on est dans un processus d'apprentissage de coaching, il vous montre le processus, mais le coach appelle quelqu'un pour lui dire est-ce qu'il qu y a un problème qu'il a envie de résoudre Et ce problème, on va le dérouler au travers le process que vous allez apprendre. Et ensuite, vous allez vous exercer entre vous. C'est ce que font la majorité des coachs. Eux, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel que je n'avais jamais vu encore c'est que le process, ils le déroulaient sur eux-mêmes. Donc, à un moment, Robert Dilts s'arrête et dit à Stéphane Gilligan, écoute, là, on va faire le process intel, intel, intel pour nos participants. Alors, j'aimerais te poser ça comme question. Est-ce que tu as une problématique sur laquelle tu aimerais travailler en ce moment Et je vous parle de ça, c'était récent. Ça, ça, allez, ça doit faire même pas deux ans. Et là, moi, en ce moment, je suis en plein apprentissage. Pour moi, c'est des sommités. Je les vois comme parfaites, excellentes. Et là, Stéphane Gilligan regarde Robert Diltz et lui dit Oui, en réalité, j'ai peur de ne pas être un papa à la hauteur. Dès que j'entends cette phrase, moi, j'étais là. <rire> en sanglots sanglot littéralement parce que à l'époque j'arrivais pas à avoir une belle opinion de la maman que j'étais. Je trouvais que je travaillais beaucoup, que je les mon fils et que j'étais sûre que j'étais pas une bonne maman. Et que surtout j'avais l'impression que j'étais la seule au monde d'avoir cette sensation de pas être une maman à la hauteur. Entendre Stéphane Gilligan le dire haut et fort, ça m'a enlevé une espèce de fardeau sur les épaules énorme comme la tour Eiffel. Je me suis dit, c'est génial, je suis humaine, je me mets trop de pression, je me mets trop de challenge dans ma vie et finalement, je passe mon temps à me morfondre ou à me critiquer ou à me comparer. Et ça m'a soulagée, soulagée à tel point que j'ai dit oui. et bien, si je ne suis pas une bonne maman pour le moment, et ben c'est juste pour le moment. Si lui, du haut de ses 65 ans ou 70 ans, il a encore peur de ne pas être un papa à la hauteur, c'est pas grave, j'ai de la marge. Donc ça, c'était vraiment les deux apprentissages que j'avais envie de partager avec vous. La première des choses, dites clairement ce dont vous avez besoin à votre entourage. N'attendez pas qu'il le devine, parce qu'à tous les coups, vous allez avoir tout faux. La deuxième, autorisez-vous à ne pas être top. Autorisez-vous à être dans un processus d'apprentissage et que le camel ou le seul Dieu est parfait. Voilà, c'était Nahid Rachet pour la capsule du mardi. هذا هو الله يحفظكم